Le voilà libre après six ans d'incarcération à la prison centrale de Libreville pour son implication dans les événements post-électoraux d'août 2016. Bertrand Zibiabégué retrouve sa famille ce 13 septembre 2022. À Québéville, au domicile familial, il est apparu dans une de ses traditionnelles abacostes. Poignées de main, embrassade, bref, l'émotion était à son comble. L'ancien député n'a pas caché sa joie d'être enfin libre. Il raconte le calvaire vécu à son famille. Indescriptible de voir les miens et toute cette population euh, qui ne fait qu'arriver. Les mots me manquent. Mais un seul mot revient dans mon esprit. Merci. Merci. Six ans pour des faits totalement imaginaires. Six ans passés loin des miens. Six ans vécus dans l'enfer le plus absolu. Pour vous donner une petite idée de ce que j'ai vécu pendant six ans, j'ai été six mois dans un quartier où je ne savais pas quand il faisait jour ou nuit. J'ai vécu et dans ce quartier, le CB, j'y ai perdu sept co-détenus. La mort rôdait autour de moi permanemment. C'est-à-dire, vous dormez, vous vous réveillez, il n'est plus parce que vous le touchez, mais il a gonflé. Ensuite, j'ai passé quatre ans et trois mois au CA, qui est un autre quartier disciplinaire de la prison centrale de Libreville, où j'ai vécu avec des malades mentaux, des fous, complètement fous, comme ceux que vous voyez déambuler dans les rues de Libreville, totalement à poil, mangeant leurs, excré leurs excréments. Et ensuite, je vous épargne les tortures. Elles m'ont marqué dans ma chair. À plusieurs fois, j'ai perdu connaissance, plusieurs fois, j'ai été donné pour mort, mais grâce à Dieu, mais surtout à vos prières, aux prières du peuple gabonais, je me trouve debout devant vous. Après autant d'années passées en prison, l'homme dit ne plus être le même. Mais à la question de savoir si sa sortie est le fruit des négociations avec le pouvoir, il répond Je suis quelqu'un aujourd'hui qui fait totalement confiance au Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un m'a sorti de prison, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a eu aucune tractation. Oui, il y en a eu de très grosses tractations. Mais pour quelqu'un qui avait déjà tout perdu, je pense que je laisse à cela. De toute façon, on ne fera jamais l'unanimité. Et même ma sortie de prison, elle est particulière. Je suis sorti de prison à 4 heures du matin. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de détenus qui ont été libérés à 4 heures du matin. C'est pour vous dire que vos prières, les prières du peuple gabonais, ne sont pas tombées par terre. Nous prions un Dieu vivant, un Dieu juste, un Dieu d'amour. Je suis dépourvu de toute haine. Véritable soulagement pour les membres de sa famille qui, tout comme Bertrand Zibi lui-même, disent ne pas avoir de colère encore moins de haine. La première des choses, c'est pour rendre grâce à Dieu. Parce que Dieu a bien voulu qu'il nous retrouve. Bon six ans, ce n'est pas six jours, six ans, ce n'est pas six semaines, c'est pas six mois. Six ans c'est une éternité. Mais si on a pu rester debout, et lui-même, il nous montre qu'il va toujours bien, il est toujours en forme. C'est tout ce qui nous rassure et qui nous fait plaisir. Et on célèbre ce jour comme, euh, je sais pas, comme une fête. les <rire> Je n'ai bon, pas les mots pour exprimer même un jour. Pour ce très célèbre ex-détenu de la prison Centrale, l'heure est retrouvaille et à la réconciliation. Prière et louange à Dieu étaient également au rendez-vous.